Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, je vous propose de parler de l'actualité de la semaine. C'est-à-dire, premièrement, le barème du mouvement inter où les commissaires paritaires du SNES FSU ont travaillé en amont tout mercredi pour vérifier les barèmes des collègues qui nous avaient envoyé leurs fiches. Et puis vendredi en commission pour faire rétablir les barèmes quand ils étaient faux et pour vérifier que tous les collègues étaient traités de manière équitable. La deuxième information, c'est le euh, comité technique académique où un groupe de travail était prévu, normalement, pour tenter de résoudre des problèmes euh, qui ne peuvent pas l'être en séance. Le problème, c'est qu'on a eu un refus total de l'administration de répondre à nos questions, un mépris absolu des représentants des personnels où euh, les représentants de la FSU se sont fait traiter de menteurs alors qu'ils rappelaient juste la législation en vigueur. Et donc, au bout d'une heure et demie, nous avons quitté la séance. Après avoir dénoncé euh, plusieurs points, en particulier, la plupart des DGH des établissements sont construites avec deux heures supplémentaires annuelles par collègue, ce qui est illégal puisque les collègues peuvent refuser toute heure au-delà de la première et cela, ça veut dire que si les collègues refusent collectivement les heures supplémentaires, et eh bien la rentrée scolaire ne peut pas se tenir. Donc nous appelons tous les collègues d'Ordre déjà et dès aujourd'hui à refuser collectivement les heures supplémentaires pour permettre d'avoir des votes contre dans les DGH des conseils d'administration et ensuite demander des transformations d'heures supplémentaires en heures postes pour permettre de recréer une partie des besoins réels dans les établissements. L'autre élément sur lequel nous sommes intervenus, c'est le respect de la loi avec les pondérations en BTS puisque l'administration ne respecte pas la circulaire de 2015 dont nous vous donnons le contenu ci-dessous qui explique très clairement que les collègues ne peuvent pas avoir d'heures supplémentaires et que les pondérations doivent s'appliquer avant même de parler d'heures supplémentaires. Donc ça signifie que si on considère que les pondérations, ce sont des heures supplémentaires, eh bien le rectorat n'applique pas la loi. Et ça, il faut le faire valoir dans tous les conseils d'administration et nous le porterons bien évidemment au comité technique académique mardi, devant le recteur, où nous réitérerons notre refus de voir ces DGH de peau de chagrin en heure poste euh, pour pouvoir rétablir les besoins dont les enseignants ont besoin pour travailler correctement et dont les élèves ont besoin pour réussir. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, eh bien on vous propose de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux et puis de vous abonner à notre chaîne YouTube euh, pour avoir toutes les informations. Et comme nous ne vivons que de cela, eh bien de vous syndiquer au SNES FSU Voile en suivant les liens qui se trouvent en dessous. À bientôt